on va se retrouver, mais il n'y a pas de question de diplôme. Bien sûr qu'on recherche des gens qualifiés, mais on recherche aussi des gens non diplômés, ce qui ne veut pas dire non qualifiés. D'accord. Une question d'actualité. Euh, Kines nous pose sur Facebook. Avec le Brexit, les conditions d'expatriation en Grande-Bretagne vont elles changer?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 la plus intéressante en termes d'insertion et d'emploi. Et puis, encore une fois, le Royaume-Uni, ce n'est pas non plus que Londres. Et on voit beaucoup de jeunes, en particulier français, qui vont partir à Londres et qui vont s'imaginer qu'ils vont trouver du travail tout de suite. C'est parfois le cas. Et puis, qui vont reprendre le train deux jours après parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, parce que la vie est très chère au Royaume-Uni, parce que les conditions d'emploi sont ce qu'elles sont, et qu'il existe un droit du travail qui est...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 ERES, ouais, qui, qui est European Employment Services, qui est de, l'Union des services publics de l'emploi, et qui a un portail qui permet de voir l'ensemble des offres d'emploi disponibles au niveau de l'Union européenne. Qui offre aussi des contacts. Hein. On est tous en contact dans les pays oui. avec nos collègues des autres pays. C'est un avantage de toute façon. Oui, c'est vraiment un, un travail. C'est un, enfin, un réseau, un réseau. Voilà, voilà, qui vient un réseau. compléter la libre circulation, voilà. et qui vient faire de la libre circulation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 C'est ah, pas un statut, c'est un cadre. Hein. C'est un cadre, oui, oui, oui, tout à fait. C'est un cadre, donc c'est le Montréal International de entreprise. C'est un contrat qui va entre, je crois, entre 6 mois et 2 ans. Mm -hmm. C'est a longtemps. Hein. Donc euh, c'est donc pour les moins de 28 ans, ou 28 ans révolus, il ne faut pas avoir plus de 28 ans. On est jeunes moins longtemps.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 D'apprendre de, de, de, de, de nouvelles langues. Confronté en langue. Voilà, voilà, exactement. Bientôt un simulateur d'entretien.